salut à tous bienvenue sur ce premier numéro consacré à la présentation des cinq personnalités les plus riches de la planète. Nous allons commencer ce classement avec à la 5e place le géant de Facebook Mark Zuckerberg qui occupait la 7e place durant la période de 2020, s'est vu monter de deux crans jusqu'à la 5e place grâce à sa fortune qui est estimée aujourd'hui à plus de 97 milliards de dollars. À la quatrième place, nous retrouvons Bill Gates qui a chuté de sa deuxième place qu'il occupait en 2020 avec une fortune estimée à plus de 124 milliards de dollars. Il fait ainsi partie de, du cercle très fermé des milliardaires ayant atteint la barre symbolique des 100 milliards de dollars. À la troisième place, nous avons l'unique Français de ce classement, Bernard Arnault, qui, grâce à, à sa marque de luxe, a réussi à conforter et à consolider son rang de troisième qui occupait d'ailleurs depuis l'année dernière avec sa fortune estimée à plus de 150 milliards de dollars. À la deuxième place, nous avons eu la grande surprise de ce classement, car durant l'année durant 2020, ce dernier occupait la 31e place. Il s'agit bien évidemment ici de Elon Musk, qui en 2020 avait une fortune estimée à 24,6 milliards de dollars, il a vu sa fortune multipliée par 6 et aujourd'hui il se retrouve avec près de 151 milliards de dollars. Ce qui fait de lui le deuxième homme le plus riche de la planète et ainsi a détrôné Bill Gates. À la première place. vous le connaissez déjà, on ne peut plus le présenter, c'est lui le leader, le patron actuellement, il s'agit ici de Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui consolide aussi sa première place, qu'il occupe depuis près de 3, 3 ans, donc depuis 2018, avec une fortune Estimé à plus de 177 milliards de dollars. Jeff Bezos, on peut dire qu'il est indétrônable qu'il ne bougera pas euh, de si peu. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce genre de contenu, eh bien, lâchez un pouce bleu vers le haut. Laissez un commentaire, partagez, commentez. Et on se retrouve à la prochaine pour la présentation d'autres personnalités les plus riches du monde.